C'est un bien triste jour aujourd'hui, car nous sommes le 271e, jour sans gouvernement. La scission de la Belgique, vous êtes pour ou contre Non, absolument contre. Donc, cette occupation a été brutalement interrompue par le bourgmestre d'Anderlecht de l'époque. Et on, on nous a quand même raflé une cinquantaine de sans-papiers qu'on a détenus dans les centres fermés de l'époque. On a voulu vraiment donner plus de visibilité au mouvement, plus de visibilité aux occupations. Donc, on avait voulu faire des actions entre guillemets choc. Comment voulez-vous un enfant ou bien des enfants partent à l'école avec quelque chose de bien de leur tête s'il si mal dormait, mal logé, il n'a pas de table, il n'a rien pour faire ses études, pour faire ses, ses devoirs et tout ça. D'une chose, c'est que les hommes aient encore une certaine autorité sur vous. Et c'est ça qui me fait Et ben peur. Pas du tout, Voilà. Pas du tout. Mais tout. Mais Nous sommes tout malheureux. à fait des femmes libres, épanouies. À bientôt. Encore Merci pour nous avoir permis, quand même. Mais écoutez, c'est ça le dialogue et l'échange. Non, mais il faut justement se dire les choses, il faut se dire nos, se dire nos peurs. Et le respect, chacun respecte nos Moi, je est -ce vous respecte ce vous êtes. Honnêtement, les gens comme je suis. Oui, oui, vous Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Peut-être qu'ils auraient pu arrêter cette personne autrement. Le canal, il est entouré de quartiers populaires. Et qu'évidemment, le mouvement immobilier qui est en route vise à, à, à chasser les populations les plus pauvres et amener d'autres types d'habitants beaucoup plus riches. J'ai été choqué en filmant qu'il n'y avait pas une voiture, mais plutôt deux voitures qui étaient incendiées au milieu de la place Lemens. Et il est vraiment dommage, très très dommage, que nous, en tant qu'habitants, puissions être exposés à de tels actes au sein de notre propre quartier.